Bonjour, je vais vous présenter comment modifier un groupe Office 365 en équipe Teams. Il est possible qu'à l'installation d'Office 365 dans votre établissement, Teams n'existait pas encore. Il est donc probable que vous ayez créé des groupes pour collaborer. Pour bénéficier des avantages de Teams, il est donc intéressant de transformer votre groupe existant en équipe. Pour ce faire, nous allons accéder à l'application Teams. Pour transformer votre groupe, il faut cliquer sur « Rejoindre » ou créer une équipe. Ensuite, cliquez sur « Créer une équipe ». Quatre choix s'offrent à vous. Les groupes, eux, nous offraient deux choix. Équipe collaborative ou tout le monde. Dans ce cas-ci, j'avais choisi le groupe standard, donc je vais cliquer sur tout le monde. Ici, je vais choisir créer une équipe à partir d'un groupe Office 365 existant. Je vais donc voir apparaître à l'écran les groupes que j'avais créés dans le modèle standard et choisir celui que je veux transformer. Et voilà, mon équipe est créée avec les participants et les dossiers qu'elle contenait. Elle est maintenant dans la liste de mes équipes avec son canal général. Par contre, je n'ai pas accès à mes dossiers qui étaient dans mon groupe. Vous voyez... J'ai ici quatre dossiers, dont le dossier général qui vient d'être créé et qui correspond au canal général de mon équipe Teams. Pour retrouver facilement la structure de mes dossiers qui étaient dans mon groupe, je vais aller dans mon équipe Teams et créer des canaux qui auront exactement le même nom que les dossiers qui étaient dans mon équipe. Je vais donc ajouter... Trois canaux qui correspondent aux trois dossiers qui étaient dans mon groupe. Vous pouvez constater que dans mon canal planification, je retrouve les fichiers qui faisaient partie de mon dossier planification dans mon groupe, sans plus de manipulation. Mon équipe Teams est maintenant prête à être exploitée.